L'alternative, c'est le pouvoir au peuple, comme le préconise la VIème République, et qu'une constituante, une vraie démocratie participative, et qu'on arrête de donner tous les pouvoirs aux marchés financiers, aux multinationales et aux banques. Voilà la solution. Donc il faut que les peuples se mobilisent. Puis, puis, euh, c'est ça le titre, hein Peuple et debout. C'est ça, donc, euh, en, en anglais. Euh, United people, rise up pour la justice sociale, le respect de l'environnement et la paix dans le monde. Tous les peuples doivent se lever. C'est pour ça que je milite euh, depuis longtemps euh, pour ces trois causes qui se rejoignent constamment jour et nuit. Pour un monde meilleur, il y en a marre de l'enfer sur la planète. Ah, pendant que Sarkozy hold up à Versailles la République, la gauche est sur la place. Et elle réclame une vraie euh, sixième république. De respect des citoyens. <rire>